Salut, c'est Manu de Geek.fr Aujourd'hui, je me trouve avec Wael Vous le connaissez, on a fait pas mal de crypto live ensemble. Wale, well, salut, tu nous viens de Belgique. Oui, salut Manu, salut à tout le monde. Bon voilà, ben, comme tu dis, je viens de Belgique. Je me suis fait 5 heures de route pour avoir le plaisir de te voir en réalité. Au plaisir. Ça fait super plaisir. Je te verrai dans un mois. Hein. Exactement, sans <rire> souci. Ben voilà, comme Manu vient de vous le dire, j'ai une chaîne YouTube aussi et ben, c'est un grand plaisir de pouvoir faire une vidéo avec toi. Mais c'est un grand plaisir pour moi. Moi, pour moi, tu es un expert en trading. Donc, toi, tu es quelqu'un qui a commencé plutôt dans le côté bourse mmh. traditionnel. Exactement. Et puis, tu t'es intéressé aux crypto monnaies, au trading euh, hardcore, quoi, avec tous, tous les indices. Donc, on va, on va revenir un petit peu là-dessus, mais on va, on va plutôt aborder sous forme d'interview avec quelques illustrations comme ça que je vous mettrai euh, dans la vidéo pour illustrer la chose. Et on va parler beaucoup euh, du site web BitMEX. Oui. On en entend souvent parler hein, sur jeuxvideo.com, euh, finance, euh, voilà, on, on entend souvent le mot euh, liquidation, euh, levier, euh, margin trading, voilà mm -hmm. tous ces mots-là. On entend aussi les indicateurs RSI, MACD, bande de Bollinger, des choses comme ça. Donc mm -hmm. toi, tu as fait énormément de vidéos sur ta chaîne qui expliquent ça, ouais. y compris euh, les Elliott euh, Wave, tu Elliot, ouais, ouais, voilà, as assez. fait des, des vidéos là-dessus, donc si vous vous intéressez grandement au trading de crypto, appliqué pas forcément à la crypto d'ailleurs, Bien sûr. Vous allez sur la chaîne de Waltamer, vous vous abonnez et vous mettez la Là cloche. La cloche, exactement. Je t'en prie, avant de commencer, alors, qu'est-ce que tu veux nous dire avant de rentrer dans la technique C'est peut-être d'abord le mental. Ouais, bah alors pour moi, lorsque tu commences à trader, ce qui est super important, c'est le psychologique. Et alors aussi, surtout, c'est te former, parce que tu ne te commences pas à trader comme ça, tu n'arrives pas, c'est pas comme si tu étais au casino, tu prends 50 balles, tu arrives, tu mets mal à la roulette, je lance. Ça, c'est quand tu ne sais pas. Alors, et souvent, le problème quand on fait ça, c'est que si ça marche, on croit que c'est la bonne technique. Exactement. Voilà, exactement. Si ça marche, tu te fais « ouais, c'est bon, je suis bien, j'ai réussi ». Mais généralement, celui-là que ça a marché une fois, ça ne marche pas une deuxième fois et ça ne marchera pas une troisième fois. Personnellement, je n'ai pas peur de le dire, comme je... Manu, tu viens de le dire, ça fait dix ans que je trade, euh, j'ai ramassé des belles claques et des belles claques et des belles claques et des belles claques avant de devenir rentable. Hein et c'est en cas chiffres ma belle claque, okay. pas des petits chiffres. Hein. Et pas passer la soirée à se dire « je vais me refaire ». Je vais me refaire, Ouais non, voilà, C'est interdit, ça. Il faut une stratégie, de, hein, tu sais quand tu rentres, tu sais quand tu sors, tu sais pourquoi tu rentres dans un coup, ou tu sais pourquoi tu sors, du coup. Ouais, c'est super C'est pas le casino, c'est pas le pari sportif et c'est pas le poker. Non. Parce que c'est souvent ces gens-là, en tout cas… Euh, à l'arrivée mainstream en 2017 mm -hmm. et l'explosion qu'on qu a connue, hein, ouais. ce qu'on appelle le bullrun le avec l'envolée bull du Bitcoin en 2017 mm -hmm. où tout le monde en parlait jusqu'à Nabila. Ouais, ouais. Euh, ça, ça veut dire que c'est le moment de vendre, voilà, exactement. <rire> clairement. Voilà. Et, et, et, et attention euh, attention à ça, attention à ne pas faire n'importe quoi quand on, quand on vient voilà, vraiment du pari sportif, du poker. Exactement. Et, et puis c'est pas non plus comme, euh, si tu veux, maintenant as aussi la mode des actions binaires, je sais pas si tu as déjà entendu. Donc c'est je parie à la hausse ou je parie à la baisse, c'est pas trader Il ouais, y a une vidéo de Norman là-dessus ouais. qui reprend, euh, voilà, avec le, toutes les pubs que vous avez connues sur les pop-up des sites super légaux mm -hmm. Voilà, tu veux investir dans les actions du, du Forex voilà, ou du trading, exactement. où on fait juste ça monte ou ça descend voilà. Tu paries sur le fait que ça va monter ou que ça descend, mais c'est pas ça Quand tu trades, tu as un plan qui est déterminé à l'avance, c'est ça qui est super important, il te faut alors, il, te faut. il te faut une stratégie, comme je viens de te le dire, c'est pour moi la base. Maintenant, avant de mettre ta stratégie, il faut que tu te sois formé et informé. Qu'est-ce qu'un chart Comment je lis ce chart Parce que, par exemple, on va aller sur BitMEX, je te le montre là. Tu vois, la courbe, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces petites barres ouais, vertes les, ces petites petites barres barres, les petites barres vertes, rouges, les rouges. petites barres Donc rouges. les chandeliers, les chandeliers javets, japonais. les, candles. les candlesticks, ah, exactement. Donc tu as fait une vidéo qui est dédiée à ça. J'ai fait une vidéo vraiment qui est dédiée à ça. Et la vidéo est toute simple. Hein. C'est vraiment t'expliquer oui. ce que ça représente. Le moment d'ouverture, le moment de clôture, le plus haut et le plus bas. Parce que ça te raconte une histoire. C'est comme tout livre. Si tu lis si tu le livre d'Alice à Pays des Merveilles, bah si tu ne le dis pas, tu ne connais pas l'histoire. Le chandelier japonais, c'est exactement la même chose. Si tu ne sais pas le livre... Tu n'arriveras pas à comprendre ce qui s'est passé pendant la journée pour pouvoir placer un ordre. Et ça, c'est la base. Et alors, tout le but du trader, c'est de pouvoir anticiper sur une minute, sur cinq minutes, sur une heure, mm -hmm. sur, une, une sur une tendance. Est-ce que en fait. ça va monter Est-ce que ça va baisser mm -hmm. Et je rappelle qu'en trading, on peut également parier à la baisse. Et ça, c'est quelque chose de, de compliqué à comprendre, de pouvoir dire, si ça baisse, je vais gagner de l'argent. Voilà, exactement. Et ça, ça s'appelle shorter. Hein Donc, quand tu places un ordre, où tu paries sur la hausse, on dit qu'on « long », c'est-à-dire qu'on maintient vers le haut. Par contre, comme tu viens de dire, si tu shorts, cest à dire que tu paries à la baisse. Pourquoi Si tu comprends les chandeliers japonais, tu vois bien à un moment donné que la force d'achat est en train de perdre de la puissance. Et comme cette force d'achat est en train de perdre de la puissance, ça tu le vois avec des indicateurs type RSI, MACD, ben, tu te dis « ça va chuter ». Et il y a des gens qui se sont dit « oui, mais moi j'arrive à déterminer le fait que le cours va chuter ». C'est dommage que je n'arrive pas à gagner d'argent là-dessus. Mm -hmm. Donc, mon analyse, elle devrait me rapporter quelque chose. Et du coup, ils ont inventé le pari à la baisse, le, pari à la le baisse. short. Il y a un film là-dessus, The Big Short. The Big hein, short. exactement. Et à la bourse traditionnelle, ça s'appelle la vente à découvert. Ce que je déconseille à personne. Il ne faut jamais mm -hmm. faire ça. Pourquoi Parce qu'il faut que tu aies derrière beaucoup d'argent pour couvrir le fait que tu te trompes. C'est ça qui est important. Il faut comprendre que, comme tu parlais de marge, margin trade, ouais. pourquoi on dit margin trade C'est parce que derrière... Tu as de l'argent qui couvre tes pertes. Si tu n'as pas de marge, si tu te dis 100% ta marge pour placer un trade, on rentre dans la technique, on reviendra dessus dans un autre épisode à mon avis, eh bien, tu ne sais pas couvrir ton trade. Alors que shorter, ce n'est pas compliqué. Tu achètes à 100, ça arrive à 50, il y a un différentiel de 50%, tu te fais 50% dans la poche. D'accord. Ça, c'est le margin trading en utilisant des leviers. En utilisant tu peux des être leviers. fois 1, fois 3, fois 5, fois, 5, 6, fois 10, certains sites fois fois, 25, fois 50, fois 100 pour BitMEX. Donc là, c'est vraiment la roulette. Euh, <rire> je prends mon livret, je lance, ferme les yeux. Voilà, exactement. D'ailleurs, il euh, y a des petits outils comme euh, sur Twitter, tu peux aller sur suivre, ça s'appelle rect. Et là, tu vois vraiment toutes les personnes qui se font liquidé. Donc, rect est recaté comme rectifié. Voilà, quoi, hein exactement. Tu te, fais, bah, tu te fais liquider. Comme tu disais, on parle beaucoup de liquidation sur BitMEX. La liquidation, qu'est-ce que c'est C'est une personne qui a mis un ordre en x Ça signifie que lorsqu'il fait 1% de bénéfice, il gagne 100%. Mais s'il fait 1% de perte Mais s'il fait 1% de perte, enfin, 1,00001, il est liquidé. Il perd tout ce qu'il a mis. D'un coup. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup liquidation, liquidation, liquidation. Et il faut comprendre en fait que. Tu ne dois jamais mettre toute ta marge lorsque tu fais du effet de levier. Parce que tu, as toujours, tu te gardes toujours un petit de line. Alors moi, quand on me raconte ça, j'ai toujours envie de dire, bah, tu sais quoi, je vais mettre 10 balles en levier fois 100 et on verra bien. C'est comme aller gratter un truc au bureau de tabac. Bien, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais quoi, va gratter un truc au bureau de tabac. Parce que tu dois envoyer envoie directement 10 dollars à BitMEX, ça sera plus simple. Ouais. voilà Il te faut un plan derrière. Si tu as un plan derrière, peut-être. Là, je suis derrière avec toi. Mais le truc, c'est que si tu mets des 10 dollars, c'est pas bien. Par contre, si tu mets 1 dollar et, et que tu mets fois 100... Là, je me dis, hein, là, il a peut-être réfléchi, il a peut-être compris qu'en fait, il parie que 10% de ces 10, pour... de ces 10 dollars. Ouais. Un dollar, c'est 10%. De... Moi, je connais un pote qui joue au poker comme ça avec des, des centimes et qui mmh. perd des heures et des heures de vie comme ça à faire ça. Mmh. Toi, tu, tu conseilles comme ça de faire du... En tout cas, pour s'entraîner au début, de faire vraiment ça de manière virtuelle. Bien sûr. Donc, il y a des sites où tu as un faux portefeuille où ouais. du coup tu peux jouer quand même avec des grosses sommes ouais. au lieu de parier avec 10 centimes, tu vois, voilà. parce que Exactement. honnêtement, tu auras du mal à te faire des millions avec des centimes, ouais. vraiment, sauf si tu les as mis dans le bitcoin en 2009. Ouais. Mais là, actuellement, <rire> tu actuellement, as intérêt à avoir du nez sur le, le, le top 50 du coin market cap. Ouais, clair. Mais euh, virtuellement, tu peux déjà faire, voilà, quand tu as un an, deux ans de, tu vois, que t'as appliqué les bonnes stratégies, tu commences à prendre des décisions, tu commences à savoir gérer une nuit difficile, mm -hmm. et surtout le arrêter de te réveiller la nuit pour regarder une courbe, Il y a une psychologie derrière. Hein. Ah, vous ne bon. ferez pas 30 ans de, de carrière dans le trading non. à haute fréquence. Voyez, Sinon, ton euh, estomac... À, ton... Allez, allez voir des films sur Wall Street, euh, des choses ouais. comme ça. Euh, donc c'est important de, de s'entraîner et de faire d'abord, en tout cas, de commencer par du faux trading. Ouais. Par exemple, euh, ce que je conseille toujours, euh, tu vas sur la plateforme eToro, Ouais. Sur la plateforme eToro, tu peux créer un faux, euh, un faux compte où tu as du faux argent. Il n'y a qu'un faux compte. <rire> tu peux aller voir sur ma chaîne, il y a quelques petites vidéos où j'ai fait une petite playlist qui s'appelle « Apprendre le trading ». Et euh, je t'invite à aller voir. Et franchement, il n'y a pas que moi, il y a d'autres confrères que tu peux aller voir, il n'y a pas de souci, Mais forme-toi avant de commencer à trader, s'il te plaît. C'est super important. Alors Il n'y a pas que le trading pour devenir euh, digital nomade, c'est ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir vivre de n'importe où avec mmh. un ordinateur portable et une connexion internet. Moi, c'est une thématique que je vais vraiment apporter sur la chaîne maintenant, mmh. sur le, le côté digital nomade et vivre vraiment avec un ordi portable, que vous vouliez vous bouger partout dans le monde ou simplement vivre de chez vous tranquillement pour euh, un petit peu plus voir votre femme et vos mômes okay. euh, Et... et... Et c'est vrai que le trading, s'il si faut se former, alors toi, tu conseilles, tu conseilles beaucoup des livres, voire même « La bourse pour les nuls bah, », dans l'édition qu'on le... connaît tous. Hein, alors, le le... Pour moi, le premier livre quand même que tu dois lire, c'est « La bourse pour les nuls ». Ok. Et on va regarder regarder hein, « Pour les nuls bah, ». franchement, tu le lis, une fois que tu as déjà lu ça… C'est très bien fait, hein, les éditions. C'est très très bien fait c'est vraiment génial. Une fois que tu as lu ça, déjà, tu as bien compris comment fonctionne la bourse. Hein. Alors moi, qui est pas capable de, de, de focus ma concentration sur plus d'à de, de, peu près trois mm -hmm. mots et demi, qu'on soit sur un livre ou sur un Kindle, hein, parce que mm -hmm. ça existe maintenant au format tablette, mm -hmm. Niveau vidéo, voilà, pour quelqu'un qui a un accro à la vidéo ou au podcast à écouter, c'est tu as des chaînes YouTube d'experts ouais. trading francophones, parce qu'on sait que l'anglais, c'est pas trop ça sur notre audience. Voilà, mais alors en francophone, bah, pro Indicateur. Personnellement, ouais. pour moi, c'est vraiment une personne qui s'y connaît. Quand il parle de trading, il parle avec des termes justes. Il parle de trading, il ne dit pas « ouais, ça va exploser, ouais, ça va descendre, ouais, ça fait ça, ça fait ça ». Non, il te parle avec des vrais termes de trading. Pourquoi C'est un trader. Voilà. Donc, toutes les personnes que tu dois regarder, il faut que tu sentes que c'est son travail il faut que tu sentes qu'il soit légitime parce que bon moi aussi je pourrais faire des vidéos de trading au ouais. bonjour bonjour bon bonjour bon formation en bas clique sur mon voilà. lien je capture ton mail voilà trois euh, voilà, voilà trois exactement donc ça c'est la première la première façon c'est comme tu dis des vidéos donc toi tu veux tu veux clairement c'est pas ton objectif de faire une formation trading pour l'instant non parce que je suis déjà moi, en train de moi de me former et une fois que j'aurai l'agrément je pourrai former des gens là à ce moment là je, je me pose quand même la question tiens est-ce que je ne devrais pas aussi former des gens parce que je commence à avoir un certain sur sur le vidéo, et puis bon, il y a beaucoup de gens qui me le demandent, hein, faut mmh. pas croire, il y a certains amis que j'ai formés, mais c'est comme ça, c'est des amis, maintenant non, je peux pas non plus, je m'estime pas encore légitime parce que mmh. je n'en vis pas encore. Par contre, le jour où j'en vivrai, ce sera une autre période ouais. de manche, voilà. moi, moi, clairement, on m'a tendu la perche souvent pour, bah, évidemment, vendre une formation, crypto-monnaie, mmh. comment acheter, blablabla, vulgariser, et clairement, c'est pas non plus euh, quelque chose vers laquelle je voulais me diriger pour la chaîne, euh, et suivant des, des formations et des réseaux d'infoprenariat, donc l'infoprenariat, mmh. c'est la vente de formation Payante en ligne. Clairement, si je lance quelque chose, ce sera plutôt formé pour la vidéo pour les professionnels, hein. vraiment le B2B, hein. pas un ado qui veut devenir Norman. Moi, c'est clairement la vidéo pour les professionnels et c'est c'est un peu là-dessus que je suis en train de diriger la chaîne actuellement vers le côté digital nomade et puis euh, le côté euh, bah, freelancevideo.fr euh, dont je suis en train de monter le site. Oui, bah, tu as tout à fait raison parce que tu vas mettre en valeur toutes tes compétences et euh, c'est ça qui est super important et qui est super bien avec Internet maintenant. Et justement, euh, le digital nomadisme, c'est qu'en fait tes compétences, tu peux les vendre pour pouvoir en vivre mais en même temps, tu vas pouvoir peut-être donner cette occasion à d'autres personnes de pouvoir vivre de leur passion ouais. et ça, il n'y a rien à dire. C'est top. Moi, personnellement, former, je ne sais pas si tu as déjà fait des formations pro adultes. Mm -hmm. Donc, la formation pro adulte, vous savez comment ça se passe. Vous arrivez le lundi matin à 9h. Bon, il y a un mec qui arrive à 9h15, un mec à 9h30, un mec à 10h30, parce que le train est en retard, tout ça. Euh, à 9h02, il euh, y a trois mecs qui demandent euh, ce midi, ils sont pas là. Un qui sort pour téléphoner à 10h, un qui check ses mails à 11h. Ouais. Et puis, est-ce qu'on peut finir à 16h Parce que moi, j'ai un train et j'ai piscine et poney. Et, et, et des mecs qui prennent des calepins. 5 qui savent pas se servir d'un ordi, un qui finit qu'au formateur, un qui corrige le formateur parce que sur YouTube, il a plus appris voilà. que le mec qui est dans le monde pro et qui fait ça à fond depuis cinq ans. Sauf que depuis cinq ans, il a pas mis à jour sa formation voilà, et ses nouvelles versions. Et moi, toutes les dernières formations pro que j'ai fait, ça a fini en baston général dans la salle à cause du delta de compétences informatiques qui est un vrai problème. Ce qui fait que l'auto formation par la vidéo permet vraiment D'aller à son rythme, mmh. ça veut pas dire qu'il faut pas faire du présentiel ou de l'hybride. Et ça, euh, ça, on vous l'a expliqué dans, dans l'interview que j'ai fait avec Seb là, sur les, les études de la blockchain ou les études informatiques. Euh, mais, euh, mais pour moi, il y a, y a énormément de parties d'un cursus scolaire de formation gratuite ou payante euh, qu'on peut faire bah, tout simplement à son rythme, avec aussi son rythme de parole. Moi, je suis quelqu'un qui est Radio YouTube en x1,5 x1,75. Je suis quelqu'un qui écoute les livres audio en x2, x2,3. X2, euh, clairement, quand je reviens sur un speech avec quelqu'un qui parle comme ça et nous allons passer cinq jours ensemble... Ça convient. Je peux pas. Je me barre... Enfin, euh, <rire> au bout d'une minute, je suis plus là, je fais autre chose en même temps et je m'en sors. Mais euh, mais c'est plus pour moi. Euh, il faut, faut aujourd'hui, pour capter l'attention des gens, où les gens viennent en conférence en formation professionnelle, ils ont un smartphone, une tablette, un laptop et ils font défiler leur Facebook et leur Insta pendant que tu parles sur scène. Si t'es venu pour lire tes slides, bah, de je viendrai pas deux fois, et de deux, je te referai pas venir à mon event quand c'est moi qui vais les organiser. C'est clair. Et surtout, euh, bah maintenant, comme tu dis, on a, on a tout, ça, ouais. tout ça. Pas et de euh... pub Apple sur ma chaîne, merci. Voilà. Euh, oui, pardon. <rire> Donc on a tous une tablette <rire> Apple, tu vois. Et euh, le truc c'est que eh bien, les gens ils ne sont plus attentifs. Ils ne sont plus attentifs à la présentation. Maintenant, si tu arrives à intégrer ça avec de la vidéo. Avec un support vidéo supplémentaire, tu reprends de l'attention à la personne qui te regarde. Et ça, franchement, c'est super intéressant. Le, le plus important actuellement, c'est comment capter l'attention la et, et freiner le slide. Ouais. qu'on fait tous hein, de haut en bas. Hein, moi, je regardais dans le train l'autre jour des, des, des jeunes, parce que maintenant que je suis vieux, je peux le dire, mm -hmm. sur Instagram. Et je me disais, comment faire que ce pouce-là s'arrête sur ma photo ou ma vidéo voilà, quel est le, le hack d'esprit, le neuromarketing, le A-B testing que je peux appliquer maintenant, parce que je suis en train de m'intéresser à cela pour faire que ce slide effréné s'arrête. Et c'est pour ça que l'email marketing a encore pignon sur rue. Mm -hmm. C'est pour ça que vous avez des pop ups sur tous les sites web bien faits qui vous demandent donne moi ton mail, donne moi ton mail. Parce que bah, à l'heure actuelle en 2019, c'est encore le mail qui est le meilleur moyen de monter vraiment votre base, votre communauté, vos prospects chauds mm -hmm. pour euh, quand vous lisez un mail, alors, pas quand il fait 3 km mais quand vous avez un mail de 3 4 qui est écrit avec le cœur, avec les mots en gras, avec une photo et un seul lien ou une petite vidéo, vous avez une attention qui est, qui est là par rapport à un, un feed Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, où les gens vont vous faire défiler comme ça. Malheureusement, ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte pour vos stratégies business et vos business marketing. Ce que j'aime bien aussi, c'est pouvoir commencer à aiguiller les crypto lovers et aussi les traders novices, ceux qui ont envie d'apprendre, tiens, Comment est-ce que je vais apprendre à trader Car il n'y a rien à dire. Soit tu achètes des bouquins, soit tu payes des formations à 15 000 euros, ou soit ben, tu regardes les vidéos sur YouTube. Et ce que j'essaie de faire, justement, c'est donner un petit peu de mon expérience pour aider les autres. Et ça, c'est ce que je préfère. Merci beaucoup Wale. on va couper là pour pas que la vidéo fasse 30 minutes, sachant que de bah, toute façon, vous l'avez compris, votre concentration dépasse pas les 6-7 minutes 6 -7 en minutes. moyenne ouais, sur YouTube, ou ça. pas sur ma chaîne, je ne suis pas sur la tienne. Ouais, pareil, <rit> pareil. Dites-nous en commentaire si le trading vous intéresse, si vous avez déjà expérimenté, quel est le site web que vous préférez pour trader, que vous soyez sur Bitrex, sur Binance où j'ai fait des tutoriels dessus. Ouais. Soit tu as fait des tutoriels sur quel, sur quel site web pour je avoir mets... à trader ben Alors, je suis en train de penser à un tutoriel pour Bitfinex, pour ouais. Bitmex, et euh, peut-être sur Bitrex Ok. Voilà, maintenant, je t'avoue que je suis en train quand même de réfléchir un petit peu à ce que je vais faire parce que ce n'est pas évident de conseiller vraiment. C'est en fonction de la personne. Donc, ouais. je vais vraiment faire du tutoriel simple. Comment et, acheter, comment vendre Et bien sûr, disclaimer, ceci n'est pas des conseils d'investissement. Le trading est quelque chose de très risqué. Exactement. Misez l'argent que vous ne pouvez uniquement vous permettre de, de perdre. perdre. N'allez pas mettre votre livret à mettre votre famille en danger, ne pas pouvoir payer votre loyer ou payer votre bouffe Exactement. ou quitter votre boulot. C'est quelque chose de psychologiquement très lourd et très difficile à faire très et à difficile. ne pas prendre à la légère. Donc là-dessus, on ne pourra pas être tenu responsable de si vous faites n'importe quoi. Vous avez un disclaimer en description et sur toute la chaîne. Vous êtes responsable de votre argent et votre propre décision. Exactement. Et euh, surtout, autre chose, trader n'est pas jouer. Si tu veux jouer, tu avec la of clan, clan ou ouais. Tu fais comme moi, dans Warcraft et tu deviens euh, le mec voilà. le plus pété tune de thunes de l'hôtel oh, des ventes. Exactement, quoi. voilà. Ouais, voilà, exactement. <rire> Mais trader n'est pas jouer. Trader, c'est une stratégie. Trader, c'est difficile, trader. C'est un gros pari sur la vie. Conclusion, fais attention tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup, Aïe. Merci mon petit Manus c'était plaisir d'avoir.